Bien sûr, je garderai un oeil sur vos spécimens aussi. À bientôt, Diane. Oh, j'ai enfin du temps pour mon émission préférée, le banc de fer. <rire> j'ai enfin savoir si la reine des dragons et le roi des loups vont devenir amis pour la vie. <rire> papa, oh. Oh, papa, oh, papa, tu vas être tellement fier de moi. J'ai trouvé deux trésors ah oui? Je vais voir. Oh, ils étaient très lourds. Je les ramènerai plus tard. Mais j'ai pris une photo sur mon insectogramme. Oh! oh, oh quelle idée! Oh, oh, super, Pépine! Ce sont des... Un oui, du... jeux de dragons! On va avoir deux dragons, papa. Oh, On cherchera mes deux petits frères. <rire> Mais non, tu as mal compris, Pépine. Ça s'appelle un fruit du dragon. C'est le fruit d'un cactus. Un cactus, hum, un cactus. Mm -hmm. Hmm. Oh, la plante qui pique et que je ne suis pas encore assez grande pour arroser. Exactement, oui. <rire> <rire> oh, moi qui rêvais de voler sur le dos de mes futurs frères. <rire> oh, oh, oh, tu sais, je vais t'aider à les ramener à la maison et je t'en ferai goûter un petit morceau. Oh. Tu pourras dire que tu as mangé un morceau de cactus. Si <rire> mmh, j'ai papa, <rire> mmh. mais... Euh, avant de les couper, j'aimerais les couper quelques jours, juste pour être sûr que ce ne sont pas des jeux de dragons. Non, oh, les Pépine. <rire> Je plaisante, papa. <rire> <rire> tu m'as bien eu. <rire> Allez, on va les chercher.